Ils n'avaient pas dit qu'il fallait escalader la montagne, et non plus. Non mais on se rend pas bien compte comme ça, mais c'est la jungle. En même temps, c'est l'hiver et les montagnes poussent plus vite l'hiver que l'été. Qu'est-ce qu'il faut pas pour échapper aux dinosaures non j'ai des gants taille 47 alors voilà, <rire> ah, la progression de Erectus Minus. C'est pas beau ça ah, C'est impressionnant hein C'est tout. tout. C'est C'est tout. C'est C'est un très plein dessert. Ah bah oui, il doit mettre un gros film, euh... Oh, attention, c'est dangereux, hein Oh non, mais c'est carrément euh, dantesque hein. non, y a, Là, il y a de l'angoisse, hein euh, oui. Pas gagné, hein ouais, mais Ça va mal se finir ce soir. quoi t'as gâché mes vidéos